bois Comment il est La Réunion Comment il est Beaufort Vidéo <rire> vidéo de présentation acte 2. Profite un petit peu, il fait bon là, il fait chaud. Sorte un petit peu, fais deux trois petites vidéos dehors, tu vois. Donc, euh, vidéo de présentation, si tu me connais pas, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Tijan, auteur, compositeur et interprète de musique rayonnaise, tel que le Sega Maloya. Je viens en métropole depuis plus de 10 ans, mais La Réunion toujours Dunker Sur cette chaîne YouTube, je fais quoi Je poste mes clips vidéo, je poste mes covers, je poste mes tutos guitare débutant. D'accord Mais je suis pas un professionnel. Donc ça se peut que tu ait de trois petites erreurs. Ça se peut. Mais il n'est pas sûr. Donc voilà, mais nous passons des bons moments ensemble dans les tutos guitare, dans mes clips vidéo. Voilà. Donc maintenant que tu me connais un petit peu mieux, je te propose de t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos que Tijan y sortent. Pourquoi activer la petite cloche Parce que quand Tijan y poste une vidéo sur YouTube, tout de suite, ting ting, petite cloche. La vidéo, Tijan l'a sortie sur YouTube, viens voir, viens passer un moment avec Tijan. <rire> Donc si t'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne, active la petite cloche pour, la pro pour les prochaines vidéos encore une affaire encore magique sur youtube voilà magique Il fait apparaître trois affaires 1 2 3 voilà playlist tuto playlist chanson playlist cover allez voyager choisis choisis <rire> tous les liens dans description je s'appelle sans l'américain bienvenue dans mon monde du